Bonjour à tous, on est le 22 juin, on vient de débuter euh, la, la, la saison d'été ici au Québec. Il fait assez chaud, donc euh, on avait débuté il quelques semaines, on a eu une, une canicule il euh, quelques semaines, là, on est dans une deuxième canicule, donc euh, pour nous notre été était débuté, mais euh, quand même on est euh, on est bien, il euh, faut se rafraîchir euh, souvent. Euh, donc on va regarder les marchés, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce qu'on se trouve à être retourné euh, si on regarde le nombre de personnes qui se sont euh, inscrits euh, comme euh, des nouveaux traders ou des experts à la bourse, euh, je me souviens dans les années 2000, c'est là que je suis rentré, euh, et quand on arrive dans un sommet, euh, c'est ce que je pense encore. Là. On n'a pas eu de reprise, oui, euh, au niveau de, de, de, de, de, des bourses, euh, on pense par exemple au Standard Poor, euh, au Nasdaq, surtout Nasdaq qui est à un nouveau sommet, euh, le Dow Jones, euh, est-ce qu'on est retourné à, à la tendance haussière à long terme? Euh, je ne le sais pas, mais ça me semble pas. Euh, on va regarder ça ensemble, la raison pour laquelle je pense que ce marché est artificiellement soufflé. Et surtout que l'euphorie, l'euphorie est revenue euh, d'une manière absolument euh, époustouflante. Euh, C'est la même chose qui s'est passée en, en, en 2000. Euh, C'est là qu'il y a eu plus grand dans ces temps-là euh, qu'il y a eu un plus grand, un plus grand nombre d'inscriptions à des plateformes de trading, ou de plus traditionnelles. Là, maintenant on parle de pla la plateforme euh, Robinhood qui semble pas trop contrôlée parce que vous avez peut-être entendu parler de ça, un, je un jeune qui est rentré et il est allé sur le marché des options qui est vraiment un, un marché euh, dangereux, ceux qui veulent jouer les options c'est un marché qui peut être euh, très gagnant, très très très gagnant mais très perdant aussi et le jeune s'est retrouvé euh, il y avait, je pense, une coupe de 1000 dollars dans son compte, il venait d'ouvrir son compte, il s'est retrouvé avec euh, un moins 700 000 dollars, 750 000 dollars euh, et il s'est suicidé. Donc, c'est vraiment tragique. Euh, la bourse, euh, j'entends euh, des personnes, même en ce moment, il y a, il y a comme un, un type là, qui parle sur... Euh, <rire> J'ai vu ça à quelques reprises. Il parle que Warren Buffett est, est pas bon et euh, que lui est super bon parce que dans le fond, euh, t'achètes un peu n'importe quoi. Ce matin, il disait encore que quand il prenait euh, des actions au hasard et il y a un meilleur rendement que le Standard Poor. Euh, ça ressemble vraiment, vraiment à ce qu'on a vécu en, en 2000. Je me souviens encore. Euh, tout le monde devient expert, tout le monde fait des sous, donc tout le monde se pense invincible. Et c'est à ces moments-là que ça peut plonger. Et je pense qu'on va subir encore ça. Moi, comme des personnes comme moi, qu'on est traité de de dinosaures euh, je, moi depuis 2000 bon je prétends pas j'ai pas connu de crèche de 87 j'ai connu celui de 2000 2007 aussi mais j'étais préparé et, euh, et euh, même les derniers là euh, dans le fond c'est toujours la prudence qu'il faut être euh, en ce moment parce qu'on est dans une montée depuis 2009 là euh, quand on a eu le, le retour euh, était alimenté, faut le dire, par la la FED euh, avec les quantitative easing. on a injecté de l'argent dans les systèmes pour essayer de les maintenir. Mais en ce moment, euh, on se trouve à être euh, vraiment en euphorie. On est retourné euh, en totale euphorie. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent sur le marché. Euh, euh, les, les, euh, au niveau des États-Unis, euh, on a donné aux chômeurs euh, sur plus de 600 dollars par semaine. J'étais pas sûr lorsque j'ai lu ça pour la première fois. 600 dollars de plus pour quelqu'un qui est sur le chômage. Et là, on, ce qu'on dit, euh, si vous allez travailler, vous allez avoir encore le 600 dollars. Ici, euh, au Canada, on a eu la PCU. C'était pas pour tout le monde, mais en tout euh, cas, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté dans le marché. Malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Euh, ça crée encore des iniquités il va y avoir des personnes qui euh, vont encore plus souffrir après que tout va se dégonfler parce que dans le fond l'économie a subi un choc vraiment terrible et en injectant beaucoup d'argent même on pense qu'on va repartir euh, la machine mais c'est euh, loin d'être sûr euh, donc euh, ce qu'on va faire, on va commencer immédiatement parce que je veux vraiment qu'on regarde euh, la situation euh, comme je vous ai parlé ici c'est... Euh, Excusez, ça se trouve être les, euh, les nouveaux euh, utilisateurs de la plateforme euh, Robinhood, euh, euh, <rire> c'est monté en fou et encore plus, euh, c'est ici les utilisateurs qui sont rentrés depuis le mois de mars, euh, les comptes qui ont été euh, euh, ouverts euh, sur cette plateforme-là et surtout la, la fameuse entreprise Hertz qui est en faillite, euh, qui est en faillite, qui est, qui aurait émis des actions, et c'est incompréhensible... Euh, les actions ont été achetées à des prix euh, bon, c'est la, la, la, aujourd'hui l'action la, la, est rendue à quelques, un dollar peut-être mais c'est fou, il y a eu une vague et on sait que l'action la, ne vaut, vaut plus rien on voulait même émettre des actions pour une entreprise qui, vaut, qui ne vaut absolument rien, on avait des acheteurs et on a des acheteurs sur tout et c'est ça la raison qui fait que euh, ça monte aussi tout soufflé par euh, cette masse monétaire dans le système, tout le monde ouvre des, ben, tout le monde, beaucoup beaucoup surtout des Américains ouvre des comptes aussi des Canadiens, des personnes qui vont demander comment ouvre, ouvrir un compte tout ça, dans le fond le but était de profiter de, comme si c'était le curieux qui était là, mais en tout cas on va laisser aller les choses, mais c'est dramatique ce qui peut se passer, parce qu'il va y avoir beaucoup beaucoup euh, de troubles dans les, euh, les prochaines semaines, prochains mois c'est sûr qu'à un certain moment donné lorsqu'on on joue, euh, parce que c'est un grand casino la bourse, euh, euh, faut le dire là, dans le fond, oui. Euh, moi, c'est pas ma vision des choses, mais la plupart du monde voit ça comme un grand, grand casino. Je pense qu'il faut acheter des entreprises solides. Et là, comme je reviens encore, et ça fait des, des, des mois que je le dis, euh, dans les l'or et l'argent, les orifères et les argentifères. Euh, je pense que c'est la sûreté en ce moment, la sécurité en ce moment. Et c'est pour un bon bout. En tout cas, on va voir ça. Donc, ça, c'est pour vous dire que, dans le fond, on se trouve à avoir des... des comme Hertz, c'est fou les achats d'actions qu'on a eu d'une compagnie qui est complètement en faillite. Ça démontre un manque total de, de connaissances minimales au niveau d'une entreprise, de ce qui est une action, euh, qui est une part d'entreprise. Mais l'entreprise est en faillite. Donc, l'entreprise va, à un certain moment donné, va valoir zéro, quand tout les, va être fermé. Mais il y a des personnes qui achètent encore, et ce sont des débutants qui connaissent absolument rien, qui se sont jamais réellement plantés. On dit que la moyenne des comptes euh, d'âge sur le Robinhood, euh, on dit que c'est 30 ans donc ça, on a vraiment des, des adolescents, des jeunes et je pense qu'il pas grand barrière au niveau des achats, de, de, achats et on donne de la marge euh, donc euh, vous savez qu'un achat sur marge ça peut être très payant ça peut être dévastateur on peut se retrouver avec du moins comme le cas de notre jeune euh, moins 750 000 euh, c'est terrible c'est fini par un suicide, c'est terminé donc euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de pleurs et de grincements dedans face à ça. Euh, Là, on se trouve à être devant le graphique de la production industrielle, le fameux rebond qui est arrivé, on dit reprise en V, bien c'est ça ici. On est allé dans le creux-creux et euh, les, derniers, les derniers chiffres qui sont venus, c'est simplement ce petit rebond-là, on a les trois sites. Un, ben, un index de production industrielle qui se trouve être en bleu. On est tombé de même, on a un petit rebond ici. Donc, même si les bourses sont, euh, comme par exemple, le Nasdaq a repris euh, le sommet qui était, bien, on se trouve à être là, production industrielle, euh, euh, véhicules à moteur et... Euh, les, euh, des pièces, donc euh, c'est le, le ver ici, on n'est pas retourné. C'est sûr que ce que je pense, c'est mon scénario, euh, je pense que quand on a une cassure aussi raide, oui c'est vrai que c'est à cause de la crise du coronavirus, mais moi je crois que c'est vraiment plus loin que ça. Dès l'automne, en septembre, octobre, la crise des montrait, nous démontrait qu'il y avait un, vraiment un problème au niveau... Euh, des bourses au niveau de l'économie et euh, le virus a été un catalyseur pour faire en sorte euh, que ces choses arrivent, ces cassures là arrivent et quand on a une cassure raide comme ça, c'est assez difficile à revenir immédiatement dans six mois, un an et comme si de rien n'était. Donc on va suivre ça mais euh, euh, là ça se trouve être la même chose. Euh, oui, mon graphique est plus petit tout simplement. Ah, oh, il est plus clair. L'autre démontrait... Euh, il y a ce qui est arrivé à la cassure et le deuxième graphique euh, démontre le fameux rebond. Regardez c'est quoi le rebond, c'est absolument rien. Donc euh, lorsqu'on voit un graphique de même euh, technique, euh, techniquement, euh, la reprise habituellement se fait pas euh, euh, rapidement. Donc on peut avoir un, oui, une reprise, rebond et... Ça prend assez de temps à revenir. Ben de toute façon, c'est pour. À titre d'information, informa, ce n'est pas nous qui décidons. Et encore, je reviens à ce, ce graphique-là, un graphique séminaire que je vous avais montré, euh, qui montre euh, justement le fameux Standard Poor'. Et euh, depuis 2009, euh, la montée qu'on a connue. Et le dernier bout ici, là, qui se trouve être. Euh, on avait encore, on était en euphorie ici en, encore avant le, ce qui est arrivé en mars. Et puis, il faut préciser, je le répète encore, en mars, euh, en février, fin février, je me souviens encore, le coronavirus, on en parlait, il n'y avait personne qui se préoccupait euh, du coronavirus. Lorsque le crash est arrivé, et pourtant, l'information était là, tout, on commence à parler du coronavirus, on a trouvé vraiment le. le, le L'aiguille qui a fait éclater la balloune, qu'on a dit dans les médias traditionnels, mais la réalité, c'est que euh, l'économie était vraiment en trouble. Donc, qu'est-ce euh, qu qui est arrivé? C'est ici la crise des ripo commencer à injecter de l'argent, donc on montre que, que, dans le fond, on avait changé vraiment, vraiment la tendance, on savait qu'il y, qu y avait quelque chose qui s'en venait. Et le coronavirus, tout simplement, ce que ça l'a fait, euh, ce, ce que ça l'a amplifié plus qu'amplifié ça l'a créé un mouvement de panique euh, c'est pas le corona lui-même c'était que tout était euh, presque, l'édifice était presque écroulé et cette, euh, cet élément est arrivé dans le décor et on a eu le... le <rire> Le, la dégringolade et euh, tout de suite euh, la Fed est intervenue et on n'a jamais... on est toujours de record en record de toute façon on a le QE1, QE2 euh, ça c'est un autre QE mais qu'on n'a pas appelé, euh, je me souviens pas là. QE3 et ça c'est QE4 mais à QE4 était ici c'est le petit bout là, mais ici c'est... C'est QA finir. On va mettre de l'argent, mettre de l'argent. C'est comme ça va faire à peu près la même chose comme la République de Weimar qui est arrivée après la Première Guerre mondiale. Euh, euh, au traité de Versailles, on a fait payer les Allemands, mais là euh, les Allemands ont dit la solution. Euh, on va imprimer de l'argent, on va imprimer de l'argent. Bon, ils ont imprimé, imprimé et l'inflation a grimpé à des milliards, à des des millions, ah, oh, c'est effrayant, c'est effrayant. Donc, euh, on est à peu près euh, à ça aussi. Euh, la Fed continue à injecter, avoir injecté, injecter, souffler les marchés, mais ça n'arrête pas le problème de fond. Donc, euh, on s'en va ici avec... Euh, OK, c'est 1929, je vais revenir plus tôt. Ça, ça se trouve être un autre graphique de, du Standard Poor's aujourd'hui. Euh, là, on voit au niveau des... Euh, ce, très, très longtemps, terme. Je, ben, de 2009 à aujourd'hui et c'est notre fameux crash qu'on a eu ici on est en reprise assez solidement même sur le, le, le Nasdaq on est on a dépassé l'ancien sommet donc mais si on regarde sur le long, long terme ici stochastique et le MAC ont croisé à la baisse donc je sais pas, c'est pas du solide pour moi, mais euh, la fête injecte, c'est la fête qui est en arrière de tout le monde. Donc, euh, les graphiques y vient un temps, que, <rire> euh, qui sont utiles peut-être pour euh, déceler si euh, euh, on a des retournements pour un trader, mais un investisseur à long terme doit pas, euh, moi en tout cas, je crois pas, surtout avec cette euphorie qui est revenue, faut être très très prudent dans le marché, moi je crois qu'il faut pas être dans le marché. Le seul endroit que je crois qu'il faut être dans le marché, c'est dans l'or, l'argent, les orifères, les argentifères. Et on va regarder ça là pour terminer. Ça, ça se trouve être le graphique de 1929, le fameux crash de 1929 qui est arrivé. On a une bonne reprise de novembre, décembre, 1930, février, mars, avril. Et euh, ça, ça vient pas de moi. là. J'ai pris ça sur Real euh, Investment. En tout cas, c'est vraiment... Une similitude, c'est un, pas, euh, prenez pas ça comme euh, la, vérité, la vérité absolue, mais c'est euh, une similitude d'où est-ce qu'on pourrait être si on se comparait en 1929. On est ici. Donc, on arrive peut-être à la croisée des chemins et on va avoir une descente. Et si, bon, je n'ai pas le graphique de 1929 ici, si je pourrais vous le montrer rapidement. Euh, quand on a eu le crash de 1929, on a eu une reprise. Euh, en 30, une coupe de 6 mois, puis après on est redégringolé mais pas raide, mais c'était jusqu'en 1933. Donc euh, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Et on va terminer euh, en regardant l'or, l'argent. Euh, on est encore euh, au niveau du dollar euh, US, parce qu'au niveau des autres devises.. Euh, L'or, il faut le dire, euh, je referai une vidéo là-dessus, est euh, à des records absolus à tous les niveaux euh, au niveau des autres devises. Donc, euh, au niveau de l'or, on a encore nos résistances ici qu'il faut casser. Euh, on n'est pas encore rendu à casser. Ce matin, il y avait comme un, un, un début, euh, peut-être, pas de cassure, mais euh, on était fort. Mais euh, là, pour l'instant, on, on a une résistance ici. C'est très, très clair, hein, cette résistance. Euh, donc, on n'a pas encore cassé. Euh, C'est à peu près 1760. Ben le, le top ici, peut-être un petit peu plus, comme ça ici à peu près. Donc, si on parvient à, à briser cette résistance-là, euh, je vais grossir ça comme ça. Si on parvient à, à grossir cette résistance, euh, euh, okay, on va laisser comme ça. Comme ça, comme ça, ici. Ah, ça Ça va être mieux. Si on parvient à briser cette résistance-là, bon, on peut la mettre à peu près ça. Euh, cette résistance-là, on la voit très bien. Le 1900, ça a été euh, une euphorie ici. Là. Mais si on parvient à briser cette résistance qui se situe à peu près Bon, 1770, 1780, eh bien là, le sky is the limit. Euh, ici, le 1900 va être brisé assez facilement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau de l'or, euh, on est en tendance haussière, il euh, n'y a pas de doute. Euh, ici, au niveau de mon oscillateur stochastique euh, RSI, euh, on est en hausse. Euh, au niveau du RSI, tout seul, on n'a pas encore cassé. Euh, il faudrait qu'on qu casse ici... Euh, euh, une ligne de tendance comme ça pour donner, euh, pour voir le signal d'achat alors euh, je parle à, pas pour ceux qui sont à long terme comme moi mais pour ceux qui voudraient rentrer dans le marché euh, mais on n'est pas encore là euh, ce matin il y a eu de la force un peu mais on n'est vraiment pas encore là au niveau de l'argent ah oui, puis il y a quelque chose, ben, je vous en avais parlé euh, une chose qui est vraiment euh, exceptionnelle, puis c'est pour moi qu'il a, euh, j'ai vu ça sur euh, quelqu'un, un économiste euh, qui est sur le marché des de, métaux précieux, il disait la raison pour laquelle il y a une différence si importante entre les futurs et l'or, c'est qu'on, ça s'est jamais vu, donc on, on voit, on espère, on voit, on a euh, que le, les futurs, donc euh, que ce soit euh, juillet ou, euh, quelqu'un qui va payer plus cher pour le futur que le présent. Et c'est ce qu'on ce qu voit ici. sur c'est les futurs, mais celui-là, c'est. Peut-être euh, c'est juillet ou, ou le futur de juillet où on est prêt à payer 1 dollars pour de l'or qui nous serait livré euh, à ce, à ce temps-là. Et pour le moment, dans la, la, la, la, ce qu'on transige en, en, en ce moment, c'est 1 756. Donc, les futurs sont meilleurs que ce qui est en ce moment. Donc, c'est vraiment un, un, un, un, un signe que l'or euh, va continuer sa course. Euh, et puis techniquement, tout est beau. Au niveau de l'argent, c'est ça. C'est moins fort encore, c'est sûr. Mais au niveau des futurs, c'est la même, même, même dynamique. Mais on est, ici, j'ai tracé ma ligne sur euh, euh, l'argent. Qu'est-ce qu'il voudrait qu'il soit traversé? On voit très, très bien ici les résistances. Non? Il faudrait qu'on traverse. C'est à peu près 18, euh, quoi? 18, euh, 60 dans ces coins-là. Euh, sur l'argent qui est transigé euh, euh, directement, ça c'est sur le futur que j'ai euh, regardé ça, mais sur euh, ce qui est transigé aujourd'hui, c'est euh, 18,45, 1800... ah, euh, 18, 18,50 à peu près. Il faut traverser 18,40, euh, 18,50 pour euh, constater que la tendance reprend à la hausse. Donc, euh, on se donne pas de, de date, peut-être que le rebond qu'on connaît... Euh, euh, qu'on a connu les derniers jours, là, euh, va être le rebond euh, qui va nous permettre de constater que l'or et l'argent continuent, peut-être pas aussi. Euh, la même chose est arrivée ici, euh, je me souviens lorsque je vous ai parlé de ça, euh, ici on pensait qu'on arriverait à défoncer ça, mais là il faut dire qu'on était dans un couloir de consolidation, on est revenu à la baisse et ensuite, euh, Lorsqu'on est revenu euh, à la hausse en 2019, là, on l'a cassé. Et je vous en ai parlé dans mes vidéos. Là, on, je, je l'ai dit, comme plusieurs le disaient aussi, qu'on était retourné dans une tendance haussière au niveau de l'or Donc, euh, c'est ça. Au niveau de l'or euh, le graphique est très, très... Il euh, n'y euh, a aucune ambiguïté. Là. On est en tendance haussière. Et comme je vous dis, dans une tendance haussière, on peut avoir des, des hauts et des bas... Mais comme ici, ce qu'on a connu de 2000 jusqu'à 2011, on a un changement de tendance qui s'est effectué ici et qui s'en va à la hausse. Au niveau de l'argent, c'est moins évident, vraiment, vraiment. Euh, mais habituellement, l'argent est toujours retardataire sur l'or. Ça, c'est mon graphique mensuel. Mais on est quand même... Euh, on s'en va à la hausse. Mais on n'a pas encore euh, euh, le vrai signal d'achat. Donc, euh, on attend. Mais euh, d'après moi, ça devrait venir... Euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas, peut-être bientôt, j'ai aucune idée, mais en tout cas, on s'en va à la hausse. Euh, donc, ça c'était au niveau de l'or à l'argent, au niveau des indices rapidement, sans dire ce qui va arriver, parce que la Fed intervient continuellement pour faire en sorte que tous les renversements euh, puissent être absorbés euh, si, mettons, parce qu'on s'en allait à la baisse, là, euh, les derniers jours, mais euh, la Fed est toujours là pour intervenir sur le marché. Euh, L'injection monétaire est dans le marché. Les capitaux sont... Les banques n'ont jamais eu autant d'argent aux États-Unis. Euh, J'ai lu ça hier, justement. Donc, euh, non, euh, tout est là pour qu'on achète des actions et que ça continue à monter. Et la Fed l'a dit qu'elle ne sera pas... Euh, tomber le marché, donc euh, on en est là. Donc, euh, je vous dis au niveau de l'or de l'argent, on est en attente à savoir si on va avoir notre cassure euh, bientôt. Euh, C'était la veille peut-être, ou encore ça va, ça pourrait encore consolider, puis on pourrait attendre euh, être euh, en attente dans ce couloir-là. Les oscillateurs sont super beaux. À court terme, c'est beau, mais il faut attendre. Il faut attendre. Euh, les confirmations. Euh, moi, moi, je suis rentré dans les marchés, il n'y a pas de problème. J'attends dans le sens qu'il n'y a pas de, de, <rire> de panique, mais pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans le marché, euh, ben, peut-être attendre la réentrée ou, ou, ou faire un, un entrée, une nouvelle entrée. Peut-être attendre la confirmation ici. Euh, par contre, euh, on est à la veille euh, de ce revirement. Je regarde les différents titres et euh, c'est la même chose. On voit... Il y a un changement de tendance ici, mais qui n'est pas encore convaincant, convaincant sur euh, GDX, euh, GDXJ, euh, ça c'est au, au niveau des minières. Euh, GLD qui se trouve être le TF de l'or, lui, c'est beau, c'est beau, c'est très très beau. Euh, Silver, c'est la même chose, changement, pas tout à fait encore convaincant. Donc euh, les minières euh, c'est la même chose, consolidation, on a eu euh, New Mine, on a eu euh, euh, une grande poussée, là. on est comme en changement de tendance, mais on, on, on garde ça de près, mais euh, pour moi je suis rentré dans le marché et j'attends, et je vais attendre euh, vraiment longtemps, peut-être c'est un marché aussi pour euh, 4-5 ans, et même certains parlent de 10 ans, mais on va voir, donc on se revoit bientôt.